Parce qu'il y a le petit modus et le grand modus. Ici, c'est le, le grand Comme c'est le grand modus, il y a la possibilité de faire un petit coffre ou bien un grand coffre. Voilà. On s'est allongé et comme ça, là, le quand coffre. on a des courses à faire, ben, ouais. on sait faire des grandes courses. Ouais. Quand c'est comme ça, évidemment, il y a nettement moins de place pour les pieds. Voilà. C'est où on prend quatre personnes et des, pas beaucoup de bagages ouais. ou des personnes et beaucoup de bagages. 152 400 km. tout juste tout rond, hein, ouais. 30, pas encore tant que ça. Non, non, non, non, non, non, attends. Renault c'est de la qualité, hein? <rire> Voilà. Tu entends au bruit quand même que c'est un diesel, hein. C'est une petite, en fait, cette voiture, c'est une Est-ce qu'elle est maniable ou pas Très, très maniable. Tu vois, du fait que c'est une petite voiture, c'est très maniable, c'est très souple, hein c'est une, une petite oui. voiture qui est, qui est faite pour la ville. Ce n'est pas vraiment une voiture qui est faite pour faire euh, des longs trajets, mais ça n'empêche que... Et je vois que tu là. Vois le... le rangement ouais. ici, oui. Ça c'était un, un truc en option, on a pris le rangement. Et le rangement, c'est surtout pour les personnes qui sont derrière, tu vois Parce que on ouvre là, et tu vois, c'est plutôt ceux qui sont derrière ou ici, voilà. voilà. C'est un rangement pour ouais. mettre des... On mettait, quand les enfants étaient avec nous, on mettait les cassettes audio, tu vois Qui sont là euh, pour mettre, euh, pour avoir de la musique. Là, les une 4 bandes. Dans les accélérations, c'est tout à fait correct vitesse alors ici il y a 5 vitesses plus la marche arrière hein, maintenant sur les sur les moteurs plus puissants, c'est directement 6 vitesses ici c'est 5 vitesses c'est vraiment la voiture parfaite pour euh, rouler tranquille sans faire l'idiot ouais hein oui. pour aller en ville c'est une très bonne euh, c'est une très bonne voiture et elle ne consomme pas des masses tu vois Combien Combien tu consommes Écoutez, eh ben, on va regarder directement à l'ordinateur de bord, parce que tu vois, il a quand même un ordinateur de bord. Voilà, euh, la moyenne maintenant, c'est 5 litres, 5 au 100 km Ce qui, Et pour aller en affiner que le... Un peu plus, parce que je tirais une, une remorque. Hein. Et là, on, on a fait du ah. litres, 6 litres, 5 un peu voilà, actuellement, tu vois, en instantané, on fait du sec, 5, 5,5, 4,7. Euh, voilà, bah, on ne roule pas vite. Hein. Voilà. Et euh, c'est une voiture euh, très très agréable à, à conduire. Et elle est confortable, hein Oui, hein, tout à fait. Euh. Le moteur n'est pas encore fait bruyant que ça. Bon, ah, wow. voilà, c'est parce qu'on roule peinard, hein. <rire> voilà. Tu peux accélérer maintenant qu'on peut faire du 90. Voilà, on ben, entendre. Ben, je suis en quatrième. Tu vois que ça roule correct. Oui, ça roule correct. Ouais. ouais. On va sortir ici, tout à fait tranquille, hein pas une sportive, La première, est... elle est courte. Ouais, très courte. Aussi courte que la voiture. <rire> ouais, euh, au, niveau, au niveau confort. Écoute, pendant tout un temps, je l'ai utilisé. Je faisais 200 km par jour. Euh, à la fin, c'était quand même fatigant. Je dois reconnaître qu'à la fin, c'était quand même fatigant. Hein? Ouais. Mais euh... Voilà. Et puis c'est après que. C'était quoi comme option à part le dérangement hein. euh, Ici j'ai comme option c'était la, la peinture métallisée. Et puis euh, on a pris on a mis une attache remorque derrière aussi. Une attache remorque, ouais. Parce que euh, voilà. Hein. Mais autrement comme, comme option, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, on a fait ça tout à fait tranquille. Et puis pour son époque, euh... si. elle était bien. Tout à fait. fait. Toutes les voitures, tu as le, le bois gants, La boîte à gants, ah. tu vois. Ah. Ah. Referman. <rire> Plein de jeu, non Ce que tu as ici en dessous de tes pieds, en dessous de ces, c'est deux tiroirs. Ouais. Bon, on a bien la radio. Ça c'était peut-être peut bien une option, tu vois, on a Airco, mais c'est un air conditionné manuel, tu vois, ouais, voilà, des... c'est l'Airco manuel, tu as le dégivrage rapide, hein. ouais. voilà, aussi, tu as tout le système de, de ventilation, Oups, ben comme d'habitude, hein, et les sans suspensions problème. sont quand même un peu, un peu moins vite, euh, voilà, voilà. c'est vrai que, boum, avec les bosses, on euh, sent, oui. Oui. C'est comme je t'expliquais, c'est vraiment une, une voiture euh, pour des petits trajets hein, parce que... Oui. Mais... Elle est très fiable. Euh, oui. On n'a jamais eu de gros soucis. Tu avais un point faible à lui donner. Tu lui donnerais quoi Un point faible à la voiture. Peut-être quand même quand, quand on roule vite sur autoroute, le bruit à l'intérieur de, de, de l'habitacle, Parce qu'on arrive. Et un point fort que tu aimes bien, euh, son, son économie, parce que je, je n'ai pas, pas encore fait le de calcul de, de combien elle revient au kilomètre avec tous les entretiens et tout et tout qu'elle a eu mais on n'a jamais eu de gros entretiens. Si bon, des entretiens, changement de courroie et tout et tout. Mais comme tout à fait comme pour une voiture tout à fait normale, euh, jamais eu de, de gros soucis. Elle est relativement économe aussi. Donc euh, voilà, c'est une voiture qui nous a rendu de grands services. Et puis alors, son point faux, c'est qu'à l'arrière, on sait rabattre aussi les sièges. Et finalement, euh, quand je vais partir avant, quand, quand, quand je n'avais pas encore de vélo électrique, quand je partais en vélo, ben je pouvais mettre un vélo derrière. Voilà. Et ça c'est quand même intéressant malgré tout. Les commandes de la radio sont ici au volant. Tu vois ouais. hein Je sais faire plus fort, moins fort. Euh, je crois ah, que c'est bien. Je sais raccorder aussi le téléphone peut-être bien par Bluetooth. Sur, euh, sur la radio mais ça je ne suis pas sûr <rire> non. à mon avis voilà. non non hein, parce que le, le modèle est assez ancien Non, tu vois je, je sais tout, tout changer ici c'est très chouette comme petite voiture ouais hein? Et euh, ce n'est ouais. évidemment pas une radio D, DAB non plus Et maintenant cette voiture on va avec elle jusqu'au bout L'entretien pour aller au contrôle technique va passer directement avec euh, un certificat vert. Hein. Il y a une chose que chaque année on doit quand même faire régler avant le contrôle technique c'est les phares. Les phares, exactement, Martin. Comme pour quasi pour toutes les Renault. Hein. Mon bilan de cette voiture, c'est qu'elle est confortable c'est quand même un modèle familial.